Dans ce défi, nous souhaitons que Sphero fasse un son et se déplace. Donc, si nous allons dans la catégorie de commandes Lumière et son, un peu plus vers la droite, on va trouver la commande Jouer le son. Il y a deux paramètres dans cette commande. Le premier paramètre, c'est quel type de son. Puis Le deuxième paramètre, c'est est-ce qu'on va faire jouer ce son instantanément, attendre que le son soit terminé puis continué, ou est-ce qu'on va continuer le mouvement. Donc, ici, pour jouer le son, première des choses, au lieu que ce soit au hasard, nous, on souhaite avoir une catégorie de son plus spécifique. La catégorie, c'est « Mouvement ». Donc, on peut voir ici qu'il y a plusieurs catégories. On va dans la catégorie de « Mouvement », puis on va choisir un son qui nous intéresse. Par exemple, « Collision ». Ensuite, le deuxième paramètre, on peut choisir « Soit attendre ou continuer ». Donc, par exemple, nous, on souhaite que le son soit fait au complet avant de passer à la ligne suivante. Ensuite, je viens placer le bloc de déplacement. Puis, finalement, je viens mettre un deuxième bloc. Le son que nous souhaitons jouer, c'est un son d'animal. Donc, au lieu d'au hasard, je choisis un son d'animal. Donc, par exemple, un ours. Et j'ai terminé mon programme. Il est important de noter que le son ne sort pas directement de la sphéro. Le son va sortir de la tablette. Donc, il est important de bien augmenter le volume de, ta de la tablette pour s'assurer que nous allons entendre les sons qui sont joués.